Bonjour Aujourd'hui, nous allons voir comment profiter des miniatures et pop-up YouTube depuis n'importe quel téléphone et tablette Huawei équipé des HMS ou des GMS. C'est très simple, il suffit tout d'abord, depuis l'App Gallery ou le Petal Search, ces deux stores euh, disponibles sur vos téléphones, de télécharger l'un de ces trois navigateurs suivants au Microsoft Edge, ou Mozilla Firefox ou Google Chrome. Ensuite, nous allons fermer la miniature car je vais vous montrer comment faire. Cette fonction ne marche pas sur le navigateur intégré de Huawei. Une fois que vous avez votre navigateur au choix, ouvrez-le, rendez-vous sur votre page YouTube, connectez-vous au choix à votre compte Google YouTube. Ensuite, prenez n'importe quelle vidéo au hasard, ouvrez la vidéo, passez en mode plein écran, contrôlez que la vidéo est bien en mode Play. Ensuite, tout simplement, faites deux gestes vers le bas. Et voilà, comme par magie, la vidéo se retrouve en mode pop-up slash miniature. Une fois en mode pop-up miniature, vous pouvez placer la vidéo n'importe où sur votre écran. Vous pouvez lancer des, des applications, lancer des jeux et votre vidéo vous suivra partout. Et c'est extrêmement pratique, même sur des téléphones équipés avec les Google Mobile Services. L'avantage de cette fonction, c'est que bien sûr, nous avons accès dans le centre des notifications à toute la gestion de la vidéo. Play, pause, revenir en avant, en arrière, changer de vidéo de playlist. Idem, quand vous, quand vous cliquez une fois sur le pop-up, vous pouvez mettre Play, Pause, changer de vidéo ou bien repasser en mode plein écran. Par exemple, là, je peux mettre Play, je peux remettre Pause et je peux passer en mode plein écran directement. Et voilà, c'est aussi simple que ça, comment profiter d'une vidéo en pop-up sur n'importe quel téléphone à ta Huawei.